Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler carotte à 40 000 gemmes quand même C'est pas de la petite carotte la Lilith se fout bien de notre gueule sur le coup On va parler également KVK avec des roches d'une ouverture de porte qu'on pourra suivre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 N'hésitez pas à vous y retrouver toutes les infos et bien plus encore les amis sur le discord les leaks les stratégies les arts de talent tout est là sur tous les jeux vous pouvez voir sur la chaîne les amis donc je vous le disais une magnifique carotte made in lilith à 40 000 j'aime quand même la petite pilule hein, elle est dure à avaler merci à absodian d'ailleurs pour ce tips parce qu'il était énormissime, regardez bien ces infos les amis, vous allez halluciner si vous n'avez pas été averti. Lilith, il y a la sortie de Call of Dragons. Bien évidemment, un hein, Call of Dragons jeu énorme. Je vais vous en faire des vidéos puisque vous le savez, je vais jouer à ce jeu. Et pour la sortie de Call of Dragons, avec mon accent à l'américaine, eh bien, Lilith nous a fait un cross event et regardez bien les règles de ce cross, -e cross event. Elles sont Relativement simple. Hein. Regardez. Règle pendant, email, binding, reward, rules. Donc, les règles de l'event hein, pour binder, pour associer son email et quels sont les rewards qu'on va avoir. Pendant l'event, vous devez vous connecter dans un des jeux, Art of Conquest, AFK Arena, Rise of Kingdom ou Warpads Account et bind your email et, et mettre votre email pour recevoir les, euh, le binding email reward in that game. C'est-à-dire que dans le jeu, on recevra les récompenses hein, associées au compte qui est linké avec le jeu. On peut seulement réclamer une fois euh, le, euh, les récompenses. Hein. Une fois qu'on a fini d'associer l'email hein, sur notre account. Hein. Si on a un account dans un autre jeu, Lilith, hein, on pourra euh, le bail des recevoirs hein, pour cet account Et également. C'est simple, donc en fait, hein, c'est pour euh, Lilith, hein, fait ça pour pousser euh, les joueurs d'un jeu. Par exemple, notre, notre Call of Dragons hein, euh, de, pardon, de Rock a testé Call of Dragons, a testé Warpass, enfin bref, a testé leurs joueurs, pardon, de leur base de joueurs Art of Conquest avec Arena, Rock ou Warpase, a testé Call of Dragons. Donc, claiming rewards, donc réclamer les, les récompenses dans Call of Dragons. So. C'est, Il nous précise ce que c'est, c'est le nouveau jeu de chez Fairlight. Fairlight, c'est une marque, c'est un studio de dev qui appartient à Lilith. Il est basé à Singapour, je vous le rappelle. C'est leur studio de dev qu'ils ont monté seulement et exclusivement pour conquérir le marché Européens et américains, puisqu'ils veulent dédier Lilith au marché plutôt asiatique. Hein. On le voit bien avec leur jeu rock où la communauté asiatique leur apporte beaucoup plus d'argent que le reste. Donc, c'est le nouveau jeu de chez Farlight, hein, Call of Dragons, qui sort, comme je vous l'ai dit, hein, qui est sorti le 28, donc qui vient tout juste de sortir. Tous ceux qui vont binder leur email dans Call of Dragons hein, auront automatiquement hein, un level up your Farlight pass. Hein. On recevra donc un Farlight pass hein, qui va, bon, alors level up, je sais pas ce que c'est, hein, une augmentation de level, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Et on recevra une récompense basée sur le statut de notre account Lilith. Bon, ça, je sais pas bien ce que ça veut dire. Donc dans l'initial Farlight Pass Level will Be, euh, sera euh, basé sur AFK Arena, l'un des jeux account statut le, le statut de notre jeu. Euh, ah, c'est marrant, tiens, ça, ça voudrait dire, est-ce que ça veut dire qu'il va me donner mon level dans Call of Dragons en fonction de ce que j'ai dans Rock À ce moment-là, je serai tout de suite level 25. Pourquoi pas, tiens. On faudra voir ça. Évidemment, on ne peut pas le faire avant, puisque le jeu sort que le 28. Donc le 28 au fond c'est on testera et euh, soyez sûr que, alors please be sure euh, soyez sûr de vous connecter sur votre compte avec le bon email si euh, vous unbindez votre email et, et si on change l'email qui, qui est associé et il faut que j'arrête de dire bind déjà et pas bind euh, et euh, qu'on use un autre compte hein, on sera ne euh, sera pas possible de synchroniser et d'avoir le fairlight pass hein, euh, sur notre statut, notre account lead voilà, des règles assez simples on bind et combien Lilith nous donnait pour faire ça, et c'est là que vous allez voir que c'est un truc de ouf, si vous faisiez ça, eh bien regardez. Absodian comme d'autres hein, l'ont fait pour nous Et regardez, il bind son account hein, C'est très simple Je vous montre tout de suite ça Il a bindé son account Et vous euh, voyez, hein, il a mis son compte Absodian Tout simplement, hein, il s'est pas pris la tête hein, Et il a eu bien raison Et qu'est-ce qu'il a obtenu en contrepartie de ce bindage d'account Puisque c'est le même qu'il a dans Rock Regardez cette récompense magnifique Claim your crossover bundle. Un bundle à 40 000 gemmes. 40 000 gemmes. Deux fois une heure euh, d'accélérateur euh, générique. Et deux fois une heure d'accélérateur de training. Là, les amis. 40 000 gemmes. Franchement, 200 fois 200. C'est la plus grosse récompense jamais donnée par l'élite. 40 000 j'aime. Ce, ce screen-là n'est pas un fake, les amis. Hein. Ce serait très facile de faire un fake. Ce n'est pas un fake. C'est réel. Si vous bindez votre account, vous récupérez bien 40 000 j'aime. 40 000 gemmes, ça a quelle valeur 40 000 gemmes les amis C'est simple, 40 000 gemmes, il y a un bundle qu'on peut acheter euh, de, dans le magasin de gemmes, il n'est qu'à 25 000 gemmes, il est déjà à 120 balles. On peut donc estimer que la valeur d'un bundle à 40 000 gemmes, c'est 200 balles. Ça voudrait dire que Lilith nous fait un cadeau à 200 balles, et toujours si on fait plus loin une prospective, hein, si euh, on fait une interprétation en nombre de sculptures en or, 40 000 gemmes, je vous dis un bon prix d'une sculpture c'est 1000, parfois on peut les toucher à 800, mais 40 000 gemmes c'est 40 sculptures en or générique. ça serait idiot de les dépenser que là-dedans, mais on peut le faire sur plein d'événements comme la roue de la chance, hein, et on va quand même pas mal hein. avec 40 000 gemmes, c'est déjà un bon lancé. Donc 40 000 gemmes, c'est énormissime. Mais Lilith a dit non, non, non, non, non, non, c'est pas la fête. Et une heure à deux heures après, ceux qui ont refait la même chose, regardez. Alors, déjà, là, je vous montre que c'est pas du fake hein, et qu'il y a bien les 200 x 200 qui apparaissent dans votre inventaire. Vous récupérez, bien évidemment, et vous pouvez après les claquer. Hein. Et donc, ce qu'ils l'ont fait après, regardez ce que, eux, ils, ont reçu. ils ont reçu. Alors, c'est ils ont mis plus d'une heure hein, à modifier. Hein. Ils ont reçu cette fois 200 gemmes. C'est un petit peu éclaté. En fait, ce qui s'est probablement passé, hein, c'est que Kevin a fait une petite typo, une petite faute de manip. Et au, vieux, au lieu d'aller chercher euh, ces 200 gemmes, eh bien, il a mis 200 unités et pas 200, donc 200 unités de 200 gemmes au lieu de mettre une unité de 200 gemmes. Du coup, qu'est-ce que Lilith est obligée de faire à votre avis, C'est pas la fête et c'est là que ça devient un peu falche parce que les mecs ne reconnaissent même pas leur erreur. Et eh bien l'élite est en train de récupérer les gemmes à tous ceux qu'on a eu de 100 x 200 Et donc du coup si vous les avez claqués, vous prenez du négatif en gemmes les amis. Ça va faire plaisir quand ils vont vous les récupérer. En tout cas c'est ce qui annoncé. Je n'ai pas encore de screen pour voir des joueurs en négatif en gemmes. Mais c'est exactement ce qu'il annoncé. Donc c'est ultra rare de leur part parce qu'au final... Vous avez eu des gemmes que vous n'auriez pas dû avoir, certes, mais vous ne les aviez pas demandées, vous les avez claquées. Et à partir de là, toutes celles que vous allez avoir, vous allez galérer pour remonter la pente des 40 000 gemmes. Ça va vraiment être la loose intergalactique pour vous, les amis donc voilà la petite histoire drôle à 40 000 gemmes. La très grosse carotte. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez pu bénéficier de ça. Et surtout si Lilith a récupéré déjà les gemmes. Je vous ai dit les amis, on va parler également ouverture de porte. Avec un petit rush. Du moment de l'ouverture des portes du serveur 2000 du KVK. Hein Plus exactement du serveur 2000 où le 2000 est le serveur favori. puisque elles ouvrent quand elles ouvrent à ce moment-là. Au moment de ce record, regardons, regardons tout de suite le C1 1729. Et les portes de niveau 5 qui ouvrent, enfin, regardez. On se retrouve donc avec les RD2K. Les portes ne sont pas encore capturées, c'est très simple. Elles sont en cours de capture, elles ne sont plus protégées. On arrive au meilleur moment. Alors, vous le voyez, hein. Sur ce qu'on là, on pourrait croire qu'il n'y a personne, mais si les mecs qui sont cachés là, ils sont en guet Alors, on dézoome hein, pour voir un petit peu les chips et voir. En fait, ils sont très nombreux. Regardez, il y a grave du monde. Ils sont en tas pour cacher le nombre qu'ils sont, hein, mais il suffit de dézoomer pour le ça va. Sur la deuxième porte, plus au nord, eh bien, il y a quand même un petit peu euh, moins de monde. Hein. Même quand même, je dirais euh, facilement, au moins moitié moins de monde. Donc, ça va rusher comme prévu hein, en Chiki. Face à eux, on a évidemment. Oh, il y a déjà des... Ils l'ont déjà pris. C'est pour ça le pass. Ouais, ils viennent de le prendre. Et ils posent. Ah non, ils l'ont pas pris. Bah. Comment ils ont fait pour poser Bah, il y en a un forcément qui l'a pris. Sinon, il pourrait pas déjà poser euh, des. Ah, bah, il vient d'être pris. C'est pour ça à l'instant. Hein. Il pourrait pas déjà poser des forteresses. Donc, on va avoir un méga fight. Parce que là, il y a du monde aussi. Hein. Ah ouais, il y a grave du monde. Regardez, j'adore quand ça passe comme ça. La porte. Hein, voir le nombre d'unités. Ça va, se fight tout de suite. Et regardez-moi cette invasion. C'est assez impressionnant de l'autre côté. Hein, les INP. Il y a cette porte-là aussi. Alors cette porte-là, c'est la porte où on bourrine moins en général. On est moins pressé. Les morts de faim, ceux qui veulent aller au fight, hein, sont de l'autre côté. Hein. On a cette porte. Alors cette porte-là, elle est plus cool. Il n'y aura pas de gros fight hein, sur ce côté-là. Donc détente. Sur celle-là, il y aura peut-être hein, des petites zones. De fight, hein, si je dis pas de bêtises, ils doivent être au rendez-vous ou pas. Ouais, ils sont pas non plus un paquet de ouf. Hein. Et on finit sur les deux portes. Hein du nord, alors eux et en revanche ils en veulent, ils sont déjà ils ont déjà sorti leur forteresse ils vont dérouler immédiatement il va y avoir un petit fight ici qui sera pas énorme, le gros fight vous l'avez compris, je vais pas regarder la dernière porte hein. le gros fight va se bah, ils l'ont prise et ils sont détente le gros fight va donc se dérouler ça fait trois fois que je dis le gros fight hein. va se dérouler, si vous n'avez pas compris, le gros fight va se dérouler donc en chiqui sur cette zone là, hein. on le voit TD2K qui a déjà posé des forteresses là qui vont déjà être disputées. Ah, les mecs qui sont DT. Ah lui, il est trop bien placé. Lui, il est énorme. Hein. Celui du 606 face au RD2K, le INW. Regardez, il est trop, trop bien pas, placé. Lui, il est détente. Même lui, il est bien placé. Hein. Lui, je ne sais pas d'où. Il n'est pas d'alliance, il n'a rien. On ne sait même pas de quel royaume il est. Il est du 2000. Donc, euh, il est des RD2K. Mais lui, il, peut se faire, euh, il va se faire rallye tout de suite. Lui, hein. Si c'est des ouf, si c'est des ouf. Il le swarm immédiatement. Alors là, grand respect au INW, à l'Alliance 606, au ING, au INW, à tous ceux du 606. S'ils arrivent qu'ils le swarm. Parce que là, alors certes, hein, il prendrait des morts, mais s'il y avait une méga baleine, il l'emprisonne tout de suite et il le swarm. Pourquoi il ne l'emprisonne pas Il devrait. Il l'emprisonne, il le swarm, Ça serait extrêmement drôle. Alors ça leur ferait beaucoup de morts évidemment, mais euh, lui au moins il serait down. Pourquoi il n'est pas, euh, pourquoi il est pas emprisonné lui d'ailleurs Est-ce que euh, est ce qu'ils ne peuvent pas l'emprisonner Peut-être peut-il se, se shield. C'est pour ça, il pourrait se shield s'il a pas de troupes sorties. Donc euh, c'est pour ça ne l'emprisonne pas. Du coup le soir même un petit coup, ça lui mettrait euh, un petit coup de pression et au moins il lui ferait, euh, il le ferait, il le ferait un petit peu, euh, un petit peu stressé, un petit peu flippé. C'est vrai que tant qu'il sort pas de troupes. Il peut, euh, Je surveille hein. il, peut, il y a du monde Regardez le monde qu'il y a sur ce côté là Ça fait plaisir hein, de suivre euh, des ouvertures de porte, allez euh, mon gars, est-ce que ils vont non ils vont pas tout de suite non ils vont même pas du tout swarmer s'arrêter trop trop drôle de le voir se faire swarm il reste autour Il y a des mecs oui il y en a un qui est là Mais lui il a tout de suite Swarm Lui aussi il doit être j'imagine des RD2K Voilà il est du royaume Et puis lui en plus il a le buff de royaume il pourrait être des Swarm lui aussi, hein, mais non, il sort pas de troupe, donc il sort pas de troupe, il est tranquille. Donc on regarde le positionnement, regardez, le zone de fight hein, énorme. Les RD2K ont mis tout de suite une forteresse, deux forteresses là pour les bloquer et les piéger. L'un le, des meilleurs endroits, hein, c'est ici, hein, les INW ont mis sur l'un des meilleurs endroits. Les RN2K également sur la petite île, est-ce qu'ils ont commencé à verrouiller des portes, non. Les INW ont fait la même stratégie hein, que les RD2K. En posant des forteresses directement sous le nez de leur adversaire. Alors là, quand on fait ça, c'est bien de se la raconter. Mais il faut être capable de tenir. Où font-ils tous? Donc on les a tous vus passer par là. Où vont-ils tous? Hein Suivons le move. Hein. Alors ils sont très nombreux. Où est la zone de fight? La zone de fight est ici en fait, c'est cette forteresse là, je vous l'ai dit, hein. elle était très bien placée celle-là, c'est cette forteresse là donc qu'ils veulent essayer de faire sauter, c'est celle qui va être le plus chaud, bon c'est un petit peu euh, bête de venir ici puisque avant d'arriver là, il suffirait qu'ils renforce hein, les RD2K et les, euh, les INW, avant d'arriver là, ils vont devoir... Pas mal galéré, pas mal posé de flag. Hein. Donc c'est pas pour tout de suite qu'ils vont arriver là. À mon avis, ça va aussi pas mal ce fight euh, là. Je sais pas pourquoi ils vont tous en force, pourquoi ils vont pas plus en force hein, au nord. Et alors beaucoup partent là. Hein. Pratiquement aucun vont sur le euh, sur le, le frontal. Ils partent tous par là. Je ne sais pas pourquoi. Et alors attendez, on va les suivre. On va suivre le move. Ils sont tous là. Ils mettent du temps à arriver et ça se réunit, une... ça se regroupe. Ici, pour de la petite fight, il n'y a pas de... Ils sont tous, tous sortis et ils sont tous allés où au final Parce que on les retrouve pas. Ils, sont, ils ont l'air de tous se diriger là, mais au final, ils ne sont pas là. Où est la grosse zone de fight hein, pour le moment On ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Est-ce qu'ils sont là Non, ils ne sont pas là. Pourquoi ne sont-ils pas là Pourquoi, sachant qu'ils sont sortis tout juste avant les autres... Où vont les adversaires Où vont les RD2K Les RD2K vont au même endroit. Donc forcément, ils vont tous se retrouver sur une zone de fight. Il faut juste la trouver quand c'est le bordel comme ça. Est-ce qu'ils ne pourraient pas se mettre là au niveau de l'enfermement Non. Est-ce qu'ils ne pourraient pas se mettre là non plus Moi à leur place, hein, encore une fois je me battrai sur cette zone-là, tampon-là, entre les deux. Ou cette zone-là pour empêcher, évidemment, les, euh, les RD2K. Ils sont pas mal là quand même, ouais, ok. Ils sont pas mal, bah c'est là qu'ils ont été, hein. j'aurais dû aller là. Ils sont pas mal là à essayer d'empêcher... Les RD2K de sortir, ce qui ne marche pas parce qu'on voit, hein, ils sont balèzes aussi. Je ne sais pas si, dites-moi en commentaire, hein, vous ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il si y a plus de... Ouais, il y a l'air d'avoir plus de troupes, j'allais dire, du côté des RD2K. Là, ils sont un petit peu en retard quand même, mais ils sont massivement là. Regardez ce banc, il est énormissime. Ça continue, ils sont pleins. On arrive devant là, il y a les RA2K aussi composés là. Voilà, on va avoir donc un méga front qui va se passer... Autour de cette forteresse Donc ça va bien être là que va avoir lieu la fight Regardez, voilà, ça arrive dans tous les sens les... Voilà, j'étais trop en avance, c'est pour ça que je ne les trouvais pas Ils ont été moins vite que moi forcément Donc, Regardez, c'est ici que va se passer le méga fight autour de cette forteresse Alors, deux stratégies Soit ils s'arrêtent là, ils campent et ils tiennent l'open field En attendant que leur flag arrive Soit ils décident d'avancer et de les repousser un petit peu plus haut. Mmh, si on regarde la disposition, je pense qu'il ferait mieux d'avancer. Parce que regardez, il y a d'autres forteresses derrière. Et le but est quand même de tenir le sanctuaire. Donc il faudrait qu'ils arrivent à les repousser plus haut encore. Là, un petit avantage aux ING euh, au 606. Mais vraiment très faible parce que à ce stade-là, leurs flags sont encore très très loin d'arriver. Et même s'il reste encore 11h, bon quand elle sera pleine, ça hein, ne sera plus que 3h40, 4h maximum. Là, on est tout de même sur regardez cette vague massive qui arrive, hein. on va avoir un front de fight hein, qui va être énormissime à mon avis. Ouais, ils s'arrêtent là. Voilà, ils sont en train de ce que je vous avais dit qui était prévu, ils font une petite murder ball devant et ça va arriver. Là ça va se fight dans tout, regardez, regardez, regardez, regardez. ça va être énormissime, là la zone de fight, ils se mettent devant, ah, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup, bon ça lag pas pour ceux qui se demandent, dis donc patatou, euh, tu tournes sur quoi vous le savez, je tourne sous iPad Pro là-dessus, la dernière version je crois que c'est la 2022. Ça marche très bien, ça tourne très bien, ça euh, lag rarement et ça plante quasi jamais. Euh, donc ça c'est plutôt pratique, après les lags viennent malheureusement du côté du serveur. Alors là, ah yeah, on a fini la plaisanterie et regardons les dios. qui va gagner cette première phase. Deux combats, ça va se regarder longtemps, j'ai peur. Mais il euh, y a certains, ils vont direct. On retrouve du Neski, on retrouve du Jeanne, on retrouve du Scipion. Pas de surprise, hein. de l'Attila, du Xianyu. Franchement, maintenant, vous connaissez, c'est quasiment toujours les mêmes qu'on retrouve. Regardez, ça fait plaisir. De toute façon, ils attendent hein, que le gros renfort arrive. Regardez, regardez, regardez. Hein. Pourquoi ils campent tous au niveau du sanctuaire là Ils essayent de temporiser peut-être ou de les faire venir du coup, ils vont venir. Hein. Forcément, le 606 rappelle ses troupes. Euh, ils, se posent... ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ça fait plaisir, ce fight. Hein. Là, vaut mieux pas y aller. Hein. vaut mieux rester euh, chez sa mère et attendre en groupe. Et y aller seulement en groupe. Ne pas y aller tout seul. La meilleure stratégie pour les RD2K, c'est d'attendre. Ils s'en foutent parce qu'ils ont deux forteresses derrière. RD2K et RA2K. Ils ont raison. La RN2K, ils peuvent la sacrifier. Et Si ça permet de temporiser et de faire en sorte que l'adversaire mette plus de temps, parce que là ils sont plus nombreux les NW, il ferait mieux d'y aller carrément et de les dégager. Ils ont l'avantage du nombre, donc c'est pour ça que les RD2K ont tout intérêt à. Oh là là là, regardez cette marée. Ils ont tout, ça, ça s'arrête pas. Ils ont tout intérêt à jouer la montre les RD2K parce que les NW sont arrivés un petit peu plus vite. Que, du coup mais mais ça se renforce bien regardez ça arrive ça oh là, là, là, là, là, là. c'est énorme là franchement c'est énormissime cette ouverture quand on a que deux fronts comme ça enfin qu'un seul front qu'une seule territoire hein. chiki c'est toujours des combats de ouf. Le pauvre gardien. Le pauvre gardien du sanctuaire. Il ferait mieux de lui péter la bouche rapidement. comme Pourquoi il le tabasse pas Il le tabasse, il ramasse les, euh, les runes. Et ils auraient des bonus s'ils n'en ont pas déjà. Là, voilà. Ils se mettent plus haut. Ça se met en murder ball et Là, à l'inverse. Hein, C'est les RD2K qui devraient foncer. Forcément, ils sont beaucoup plus nombreux là que ce petit paquet. S'ils foncent, ils pourraient les, euh, les fragmenter. Ils pourraient les renvoyer chez eux. Là, plus ils attendent, plus les... NW, le, la coalition 606 se renforce et plus ça va être compliqué. Alors, l'autre qui suicide sa troupe, là je ne comprends pas. Les mecs qui font ça, ouais, c'est un lag en fait. Hein. Je, je comprends tout seul en le disant. C'est un lag qu'il mange hein. et donc, forcément, c'est plutôt tendu. On va voir ce qui. Ouais, ils lui mettent un petit. Mmh, T'es triste, hein, un petit émoticône. On va voir, ils vont se buffer. Ils sont déjà buffés. Alors là, ils se sont peut-être buffés un petit peu trop. Vous voyez, hein. laura, l'aura rouge, buff de royaume. Ils se sont buffés un petit peu trop vite à mon avis. Tant que l'adversaire n'est pas buffé, ils n'avaient pas d'intérêt à y aller. Voilà, regardez, regardez, ça bouge. Ça bouge ensemble, ça sent le Discord évidemment qui a donné une consigne. On avance tous hein, et regardez, ça avance, ça va se fighter. Ça va être énorme, ça va très probablement laguer sur le serveur. Peut-être, peut-être pas. On va voir, ça va peut-être freeze, ça va peut-être crash. Mais là, l'affrontement est imminent. Attention, attention les amis, tout va se déclencher au moment du buff. Ils vont se buffer un buff de royaume, les RD2K. Là, ils ont raison d'attendre hein, parce qu'ils les laissent cramer leur buff. Hein. Dans deux minutes, ce sera fini et ils auront le somme, Ils auront cramé euh, 2000 gemmes, je crois, 2500 gemmes pour rien. Donc, qu'ils attendent, ils jouent la monte, c'est tranquille. L'autre qui part sur le côté, il va se faire rattraper. Ça se réunit, ça package en murder ball, ça va y aller. Ah non, il se resserre, il se recule. Lui là, euh, le barbare, le S51 au milieu, il va prendre tellement de zones qu'il va pleurer, il va se faire éclataxe en 5 secondes. Allez les amis, on compte sur vous, foncez dessus, déclenchez le buff, ils attendent que tout le monde soit là. Ah les premiers avancent, ah, de toute façon, les, euh, le 606 là où il déconne, c'est qu'il a son buff, il a son buff et il fait rien. Donc euh, forcément, et voilà le buff vient de partir, le buff vient de partir. Ça veut dire que ça va y aller, là, ils ont le buff, vous l'avez vu en live, hein, la petite couronne rouge, c'était le buff qui se déclenche, et voilà, c'est parti, là, les deux groupes s'affrontent, il faut qu'ils y aillent tous en même temps, hein, parce qu'il faut péter la murder ball. d'un côté, ça bouge pas, ils ont tort du côté des ING, il faut faire de la cible, Oh là là, du petit Flaze, regardez, là ça part dans tous les sens On va voir de quel côté les troupes partent le plus vite hein. Là, Regardez, regardez, regardez, énormissime Guan, Sipio, Nabucodonzo, regardez, il y a un barbare au centre, hein, je vous l'ai dit Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive, le barbare Au centre, on le voit là, à droite, vous le voyez, hein, il est ici, là, le barbare Oh là là, ça rame, le pauvre petit barbare, hein, le pauvre on voit du sargon, on voit du saladin. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça lag, ça lag, ça lag. Mais ça tient, ça ne fait pas. Regardez cette zone rouge là, énorme ici. Ils ont relâché un buff de royaume. Oh là là, regardez, regardez, regardez ces déclenchements de skill, Je pourrais passer en graphisme simplifié, mais euh, c'est bien aussi. Comme ça, regardez, si je mets graphisme simplifié, parce que ça va tout faire vautrer. Hop là, graphisme simplifié déjà, on a un petit peu moins de sprites, un petit peu moins d'affichage, surtout moins de troupes à afficher. Du coup, c'est quand même un peu plus fluide, même beaucoup euh, plus fluide euh, là, mais moins fun aussi. Ça va, ça se passe mieux là, on a même plus les dommages qui s'affichent. Ah, c'est dommage, quand c'est comme ça, je n'ai plus les dommages euh, qui s'affichent. C'est sympa de voir tous ces dommages, mais regardez, hein. du coup, j'enlève le graphisme simplifié et voilà. Et les dommages réapparaissent, c'est quand même beaucoup plus fun, hein. il y a beaucoup plus d'effets et beaucoup plus sympa. Pour le moment, je ne vois pas trop de troupes qui est en train de se faire déboîter. Est-ce que c'est. Les RD2K ont l'air quand même d'avancer plus que le 606, les ING, INW. Donc sur cette première phase, j'aurais tendance à dire que euh, le, euh, le 600, le, les 606 sont en train de perdre et les RD2K sont en train de gagner. De toute façon les amis, tout ne va pas se jouer maintenant, évidemment, là c'est la première grosse zone de combat, grosse zone de fight, il va falloir suivre le KvK dans la semaine, au regard du nombre de, de la grosse alliance de chacun, je pense que d'ici 48 heures les choses seront stabilisées, bon on le voit bien, c'est les RD2K qui ont l'avantage sur cette première phase. C'est eux qui avancent, regardez. Hein. Les INW reculent, le 606 recule. Avantage donc au RD2K sur cette première zone de fight. On va les suivre dans la semaine les amis. On verra qui a conquis Shiki. Là, on cette ouverture. Donc moi, je parierai sur les RD2K. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Plus longue que d'habitude, mais je voulais qu'on suive cette ouverture